Ce sont bien les étudiants qui seront ce soir au cœur de notre gala et des différentes interventions qui vont avoir lieu maintenant. Le titre donné à cette soirée, Génération, connaître et comprendre les jeunes, les étudiants, pour mieux les former, c'est un peu l'intuition de cette soirée. Notre université sait pouvoir compter sur un réseau exceptionnel de mécènes. Un réseau d'autant plus exceptionnel qu'il a répondu présent tout au long de la crise sanitaire. Et au nom de tous les membres de cette université, je souhaite tout d'abord vous exprimer, chers mécènes, notre profonde gratitude. Et ici, le rôle des mécènes est primordial, puisque vous financez, chers mécènes, des bourses sociales qui ouvrent les portes de l'UCLI à des étudiants de tous les horizons. Votre contribution à ce dispositif de bourse nous ouvre donc à des études prestigieuses, quelles que soient nos origines sociales. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien dans nos projets d'études et pour la confiance que vous nous témoignez. Et donc je souhaitais tout d'abord m'adresser aux deux premiers jeunes talents que vous avez pu écouter ce soir, qui sont à mes côtés. Et tous les deux, bah, ils témoignent également cette place que l'on souhaite laisser aux arts et à la culture au sein de l'université. Je voudrais féliciter la première jeune fille qu'on a vue tout à l'heure quand on était au cocktail et lui dire qu'elle est la raison, elle est la base de notre investissement dans nos partenariats de cette école. C'est la, la fierté de notre ville, il faut qu'on continue à investir dans cette école et je vous dis à tous les jeunes, faites-vous confiance, vous avez un avenir génial et sûr. C'est important de soutenir l'Université catholique de Lyon parce que c'est une institution qui est majeure dans l'écosystème lyonnais, qui accompagne nos jeunes générations et qui le fait avec beaucoup de sens. Je pense que c'est important que nous, au monde de l'entreprise, on soit présent aux côtés de cette faculté dans son développement, pour aider les étudiants bien sûr et pour travailler main dans la main. Donc pour moi, c'est tout naturellement que je suis là ce soir. C'est important pour moi d'être mécène de l'UCLI parce que l'UCLI est un symbole de confluence en fait entre euh, l'excellence, l'humanité et puis euh, une forme de, de philosophie, d'éthique, de valeur qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a beaucoup d'entrains, il y a beaucoup de peps, il y a des idées, c'est très très intéressant. C'est un, un très bon moment, en tout cas nous mécènes passons un excellent moment avec vous. L'endroit où nous sommes est un, un témoignage de cette transmission, parce que la première campagne de Mécénat a permis de transformer ce lieu qui était un lieu de restriction de liberté en un lieu où vous allez apprendre à vivre votre liberté. Pourquoi ne pas se rapprocher d'un lieu de réflexion, de recherche et transmission du savoir Bien nous y sommes ici.